Dans la, dans la Bible, psaume, chapitre 91 Nous lisons la parole du Seigneur Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Repose à l'ombre du Tout-Puissant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 C'est pourquoi les peuples le craignent Mais il est si bon pour moi Donne-moi Oui, donne-moi Donne-moi Pasteur, donne-moi Oui, donne-moi Donne-moi un évangile si beau, apôtre donne-moi, oui donne-moi l'ancien, donne-moi l'ancien évangile, il est si beau, pasteur donne-moi, oui donne-moi l'ancien, oui donne-moi l'ancien évangile, il est si beau. Posons là-dessus, notre Père, parce que c'est ce que tu nous as donné, oh, notre Dieu. C'est pourquoi nous implorons encore ta grâce et ton soutien, ton secours encore aujourd'hui. Parce que nous voulons vraiment demeurer sur cette trace, mon béni, mé père Nous voulons vraiment demeurer dans ta volonté parfaite, mon béni, mé père Nous voulons marcher comme toi tu veux que nous puissions marcher. C'est pour ça que nous avons besoin d'être éclairés davantage par toi, d'être conduit par toi mon bien-aimé Père Saint d'être enseigné par toi mon sauveur, tu es réellement le véritable apôtre Père, celui qui enseigne c'est toi notre Dieu, nous avons besoin de ta main puissante mon roi qui nous éclaire et qui nous soutient encore nous sommes vraiment reconnaissants au Dieu du ciel, je que ta puissance encore agit aujourd'hui et que ton esprit saint encore manifeste encore sa présence encore aujourd'hui Père et que tu témoignes que tu n'as pas changé mon sauveur bébé bien Père Dieu, parce que nous prions vraiment le Dieu véritable, tu es vraiment vraiment véritable, mon bien-aimé Seigneur, et nous nous sommes accrochés davantage à toi. Ce soir encore, rassemblés en ces lieux, en ton nom, mon mes Père Saint-Dieu, ce n'est pas une coutume ou une habitude, mon bien-aimé Père de c'est vraiment un rendez-vous de tout notre cœur, mon bénéfice Père saint pour être en cet endroit, pour que nous puissions avoir vraiment une communion avec toi, mon mes Père, parce que nous voulons vraiment recevoir de ta part, oh Dieu, la grâce de voir commencer cette nouvelle année avec toi. Nous voulons nous préparer, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Seigneur, souviens-toi de tous ces frères et sœurs, mon roi qui ont quitté les distances si lointaines, leurs pays, leurs endroits, leurs maisons, Père leurs lieux, d'habitude d'être à Père pour être en cet endroit. Ce n'est pas pour se faire voir, Père, mais c'est pour te rencontrer, toi, mon bénémoine, Père Dieu. Ils ont vraiment soif, comme nous tous, mon bénémoine, Père Saint, Vraiment elle pendant ces temps, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, ta main puissante et glorieuse, mon roi, qui n'a jamais manqué, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui ne faillit jamais, Père. Sois béni encore pour tous les cantiques les chants. Nous avons chanté encore ce soir, et aussi pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais encore, bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci d'avoir rassemblé encore une fois ton peuple, ici devant nos aussi, et ceux qui sont aussi en connexion, dans différents endroits où ils sont, mon béni, mon Père Dieu, qu'ils soient aussi bénis, mon béni, mon Père. Merci parce que tu es le même qui est fait, Seigneur. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur de Christ. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. C'est comme nous le chantons dans un chant, il dit... Contemplez mon Dieu sur son trône. Nous soupirons et désirons vraiment que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce que nous puissions aussi le voir agir dans notre vie comme ceux-là qui ont eu cette grâce que les rideaux s'étaient un peu écartés et qu'ils ont pu aussi avoir la grâce de voir effectivement ces Dieu, comment il se tient aussi et la puissance et l'autorité qu'il a. Et cela a fait que leur vie a été réellement aussi secouée et, et la crainte et le respect aussi entré dans le cœur, effectivement. Mais alors une crainte réelle et véritable que le Seigneur, notre Dieu, exige, effectivement, et demande à l'égard de son peuple, parce que dans le livre de Zahy, je pense 29 ou 28, il dit, mais ce peuple... Lorsqu'il me loue, c'est simplement des lèvres. Quand il s'approche de moi, c'est le lèvres. de l'œuvre. son cœur est honnête de moi. Et puis la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'une crainte de tradition. Et nous voulons pas être dans cette, cette situation-là où nous ayons simplement une crainte des traditions, Parce que comme. La parole de Dieu nous parle de la crainte, ce n'est pas la peur, qui fait que, aïe aïe aïe, si je fais pas ça, je serai en enfer et tout cela. Non, c'est en fait l'amour qui est rempli du respect. Donc nous avons du respect à, à l'endroit de ces dieux, parce que nous considérons qu'il est et aussi, effectivement, aussi son environnement et sa grandeur. Et comme je parlais avec notre sœur, et, et alors, Juste, si je voulais simplement qu'elle puisse arriver à pouvoir apprécier, regarder, comprendre effectivement, c'est Dieu, notre sœur Rebecca. Et alors, euh, je lui dis une chose, je dis, quand tu sors un peu dehors de ta maison, et mets-toi à l'extérieur, regarde les ciels, on regarde effectivement l'espace qui t'entoure. Alors, essaie de regarder un peu plus loin. Quand tu regardes plus loin, tu vas voir que ça ne fait que continuer à pouvoir aller. Quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu vois que c'est vrai que tu vois, mais tu vois que cette étendue est tellement si grand. Mesure un peu le ciel pour pouvoir avoir un peu de kilomètres, ce n'est pas possible. Donc l'espace qui nous entoure, même quand nous regardons, on ne sait pas arriver à pouvoir le mesurer, parce que l'intérêt comme ça, nous sommes simplement une partie comme ça dans l'espace. Vous pouvez mesurer votre terrain d'habitation, effectivement, mais dans l'espace, effectivement, vous ne savez pas mesurer. Alors je lui dis, ce que tu vois, ce que tu peux arriver à observer, ne peut même pas en fait contenir Dieu. Parce que Dieu est au-delà, même au-delà. Parce que tout ce que tu vois ici, Dieu est vraiment rempli et qu'il est au-dessus de tout ce que tu peux arriver à pouvoir voir ni percevoir. C'est pour dire qu'effectivement, que Dieu est Dieu dans sa dimension de dieux. Et dans la taille, effectivement, dans ce que nous pouvons voir, on ne peut pas mesurer Dieu. C'est-à-dire que là, ça nous ramène à pouvoir réaliser effectivement celui à qui nous avons réellement affaire. Et comme Salomon le priait effectivement dans sa prière, il a dit « les cieux des cieux ». Ce que nous voyons simplement, c'est l'étendue, mais il y a encore les cieux, il dit « les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Donc tout cet espace que nous voyons, avec des, des planètes qu'on peut nous montrer effectivement, il dit « mais tout ça ne peut te contenir parce que tu es Dieu en fait ». C'est celui-là auquel nous, nous sommes appelés à pouvoir marcher avec lui, comme aussi David pouvait dire « quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains ». C'est vrai que là, il pouvait se dire aussi, mais qu'est-ce que c'est que l'homme, pour que tu te souviennes, de lui Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est tellement si haut et si grand, et qui exige effectivement le respect hein, qui lui est dû en rapport avec le rang qu'il occupe, effectivement, par rapport à nous qui sommes des humains qu'il a créés. Tous ceux qui ont eu la grâce de pouvoir réellement aussi voir un tout petit peu les rideaux s'ouvrir ainsi, c'est sûr et certain, mon frère et ma soeur, leur vie a été complètement changée. Ils ne sont pas devenus des comédiens comme nous, de temps en temps, nous le sommes. Chaque instant de leur vie a été complètement aussi saisi. C'est pour ça que nous remarquons une chose qui fait que quand nous sommes dans cette dimension-là, alors, nous avons vraiment beaucoup de respect quand les choses qui concernent Dieu nous, nous sont ramenées effectivement dans l'espace-temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, nous nous y donnons avec beaucoup de consécration. Je vous dis, je suis rappelé, puis je reviens à ce que je tout à l'heure. Vous vous souvenez quand on parlait effectivement de souverain sacrificateur Un homme comme vous et moi. Mais cet homme-là, il était vraiment très conscient. De ce que lui, il devait être, parce que, il savait une chose qui s'il il manquait de il fils qu'à quelque chose, et qu'il pénétrait cet doigt-là au-delà de ce voile-là, il ne pouvait jamais plus revenir. Donc, vous pouvez vous rendre compte, effectivement, Non, non, c'est vrai que nous, nous faisons avec des involtures, ma soeur, des choses de Dieu. Vous ne pouvez pas me dire que vous prenez avec sérieux. Non, c'est pas vrai. Parce que, cet homme-là était vraiment conscient que si je traverse la porte ici, je peux mourir de l'autre côté. Mais toi, tu n'es pas conscient de cela. Toi, tu viens, tu rentres ici, tu dis, bon, je vais chanter, puis je vais rentrer chez moi à la maison. Vous voyez, donc, il n'y a vraiment pas au-dedans de vous et moi cette, cette, cette crainte et ce respect. Mais lui, il savait très bien que si je franchis ça, même ceux-là qui entretenaient le feu que Dieu avait allumé. Vous savez, il y a eu les enfants des... Daron, le souverain sacrificateur, qui était dans cette langue, qui se disait, bon, à ce moment, ils il étaient tellement habitués, ils se sont tellement, ils bon, écoutez, c'est toujours la même chose, effectivement. Ils n'ont pas veillé sur le feu. Et le feu s'est éteint. Et vous savez ce qui s'est passé Ils sont allés prendre un feu naturel, comme ça, ils bon, puisqu'il dit mais c'est un feu comme tout un feu. Non, non, non, non, non. Ces feux-là, ce n'était pas la même chose que tous les autres feux. Ce feu-là, c'est Dieu lui-même qui l'avait allumé. Bien sûr que oui, vous disiez, les Saintes Écritures. Et quand ils ont appuyé un autre feu étranger, ils l'ont allumé, ils ont été tués. Vous vous souvenez encore d'un autre, effectivement, aussi, pour que vous puissiez réaliser cela. Et juste simplement, l'effet que l'arche le, était sur le char. Frères et sœurs, nous ne sommes pas encore arrivés à avoir du respect à l'endroit des dieux. Nous nous permettons beaucoup de choses, mais nous n'avons pas vraiment cette crainte et ce respect. Si cela était, les choses seraient différentes. Là, cet homme avec autant de. de c est, c est, comme je dis, j'ai dit, Dieu est vraiment terrible. C'est-à-dire que nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas tellement très bien. Alors n'avançons pas la manière des hommes. Prions que Dieu nous aide à avancer, la manière dont il veut, effectivement. Parce que, mettez-vous quand même à la place de cet homme ici, Usa. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Ah ben oui. Et puis quand on pense, on dit bien que Dieu est bon. Et cet homme avait, avait quand même de bonnes dispositions. Est-ce que vous suivez? Oui. Voilà que l'arche est là et que l'arche bascule quand même avec la sculpture qu'on a fait de l'arche. Vous connaissez comment c'était, non? J'arrive bien au-dessus. Travailler avec de l'or, effectivement, les anneaux en or, effectivement, la boîte d'acacia bien travaillée, couler de l'or, effectivement. Ouf, mon frère, il ça. C'est quelque chose qu'on veille parce que c'est tellement important aux yeux de Dieu. Alors, toi, tu le vois basculer, puis si ça tombe, c'est, ces là vont se casser. Qu'est-ce qu'on fait directement Mais naturellement, tu mets ta main pour pouvoir ne plus qu'il dit que ça ne tombe pas. Mais le fait qu'il a mis cette main là-dessus, sur les champs, tu es là complètement tué. Ça dire que ça, c'était quand même assez violent et c'est direct. Vous avez remarqué qu'ils étaient tellement dans le champ, tellement heureux, tout ça. Et tout d'un coup, immédiatement, les chants et les cantiques ont cessé. Et qu'est-ce qui a pris place Le respect, la crainte. Mais pendant qu'il avançait, il ne s'en rendait pas compte, en fait. Et là, à ce moment-là, ils ont dit, oh, oh, oh, oh. même David lui-même dit, mais il y a un problème maintenant. Il dit, hey, chez qui va-t-on amener cette arche mais avant, on pouvait les trembler, non Attends, ah, ici à gauche, à droite, la... chez qui va-t-on amener cet arche Le respect. La crainte est venue effectivement dans, dans le cœur. C'est ce moment-là que la discipline prend Nous n'arrivons pas à pouvoir mesurer. Vous savez, devant qui en fait vous chantez, devant qui effectivement vous dansez. Il y a un cantique que nous chantons, que disons, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, qu'est-ce que j'ai fait Et j'ai fait quoi encore Comme qui Est-ce que vous vous êtes référé aux saintes écritures à propos de David David est un roi. Mm -hmm, avec son avis, vous savez quand on est un roi on est entouré de tous tout vous savez, vous avez des serviteurs qui vous respectent et tout ça, ainsi, ainsi, ainsi alors lui il était assis sur son trône hein, avec tous ces anciens qui étaient là tout autour, effectivement avec la, le peuple qui était là, se réjouissant effectivement, pour quelle raison parce que il y avait donc l'arche de l'éternel qu'on ramenait vous savez ce qui s'est passé il était là, assis avec son manteau de Bézus bien couvert, effectivement, avec tous les honneurs qu'on donne à un roi. Vous savez cela Mais quand il a vu l'arche de l'éternel, il n'a pas regardé sa dignité de roi. Est-ce que vous vous rendez compte Il a enlevé son manteau qui allait beaucoup plus l'embêter, effectivement. L'homme s'est levé, alors il a commencé à danser. Danser devant tout ce monde-là, effectivement. Et il dansait. Il, il s'occupait même pas de ce que le monde pouvait penser de lui. En fait, c'était l'esprit de Dieu. Quand vous aimez tellement Dieu, en fait, vous ne dansez pas comme les mondains dansent. En fait, effectivement, il faut que vous écoutiez, frère et soeur. Vous êtes dans une situation telle qu'effectivement, que quand ça qu'est-ce qui vous fait, je donne les qu'est-ce qui vous fait lever? C'est pas la guida. Ce n'est pas les tam tam ce n'est pas les. Non, la caisse, effectivement. Il y a l'onction qui descend. Vous sentez que quelque chose, maintenant, vous transporte. Qu'est-ce qui vous transporte, effectivement L'adoration pour ces dieux. La qualité qu'a ces dieux à votre endroit. Si vous vous levez, vraiment, pour taper les danses, effectivement, comme le monde. Et ça se voit, parce que les rythmes, on le voit. C est, c est, il faut que vous compreniez que les choses de Dieu c'est de ses ce respect, de cette crainte de, de, en fait, de, de l'action parce qu'il il faut qu'on comprenne que la Bible dit que Dieu est esprit vous y c'est écrit dans Jean chapitre 4 hein vous lire Jean chapitre 4 il, il nous dit cela quand notre maître parlait avec la femme et Samaritaine, et il nous dit une chose ici, il dit Jean chapitre 4, mm -hmm. voilà, mm. verset 21, au oh, verset 20, on dit au verset 21, il dit Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient ou ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. C'est merveilleux, non C'est une bonne nouvelle, non Vous comprenez ce que ça veut dire, non C'est merveilleux que Dieu, le Seigneur, c'est vraiment un moment tout à fait particulier, mon frère. Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a apporté des choses tellement si extraordinairement merveilleuses. Je peux comprendre maintenant, quand ces hommes de Dieu, nous allons revenir, quand ces hommes de Dieu s'étaient nés là avec euh, reconnaissance, je crois que cet homme de Dieu était tellement touché de voir combien ce peuple était tellement aveugle, il crie mais je voudrais même être, être un anathème pour mes propres frères, les Israélites, à qui appartiennent les adoptions, le patriarche d'Imming, mais qui ne voient pas et il disait, effectivement, quand il pouvait Il dit, mais, il dit, mais ce, que, ce, que, ce que Dieu avait promis à nos pères, il l'a accompli. Regardez bien. Juste, nous allons revenir ici dans Jean. Juste, dans acte, acte 13, je pense que cela, nous l'avons euh, cité l'autre fois et que nous l'avons valu, effectivement. <coughs> acte chapitre 13, verset 32, il dit... Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Vous y êtes Il dit, Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2 toujours selon les Écritures. Vous vous souvenez il vous a enseigné comme je suis allé reçu selon les Écritures. Il est mort selon les Écritures. Il est aussi ressuscité selon... Voilà comment il se réfère. Nous, nous devons avoir ce fondement, en fait. Que Dieu vous bénisse. Il dit, tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité des morts.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 Donc okay. toujours, ce qui n'était pas autre chose, parce qu'ils savent et ils savaient, tout, effectivement tout ce que Dieu ne veille que sur sa parole et Dieu n'accomplit que ce qu'il a dit. Pas de citations, s'il vous plaît, mais ce que Dieu a dit. C'est pour ça vous serez combattus aussi longtemps que vous demeurerez fondé sur la parole de Dieu, on vous combattra. Mais aussi longtemps que vous demeurerez fondé sur la parole de Dieu, toute arme forgée contre toi... Ça, tu peux dormir tranquille. Amen. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que tu t'appuies sur l'arme solide, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, qui est invincible, mon frère, qui peut que Dieu te bénisse, qui peut vaincre ou renverser la parole de Dieu. C'est pour ça que vous verrez que les diables ne va pas s'acharner à tous ces gens-là. Non, mais à toi qui as pris la décision, Seigneur, que ma vie soit une fleur. Conformément à ta parole, il n'y a que ta parole. Vous n'aurez pas d'amis, mais vous aurez un véritable ami. C'est celui que nous chantions. Quel ami fidèle et tendre. Frères et sœurs, comprenez que notre salut est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous ne voulons pas vaciller à gauche et à droite. Nous voulons demeurer qu'on nous maltraite, qu'on nous traite de tout ce qu'on veut nous traiter. Nous resterons toujours accrochés à la parole. N'oubliez pas cela, mon frère et C'est notre seule assurance. Alors nous continuons. Il dit, il dit verset tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est le psaume 16, vous connaissez, non mm -hmm. Oh, j'aime cela. David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort. Il a été réuni à ses pères. Et a vu la corruption. J'aime le Saint-Esprit. Euh, vous avez remarqué une chose C'est que les serviteurs de Dieu ne se copient pas. Non, non, non, non, non, non, non. Mais ils sont conduits par le même Esprit et prêchant le même évangile. La même parole ici, ce sont les mêmes paroles que Pierre a prononcées le jour de Pentecôte. Vous vous souvenez Vous, vous voulez qu'on lise vous vous souvenez Vous vous souvenez c'est ce qui est, ce qui est merveilleux, c'est pour ça que nous, nous, nous, nous prions que le Seigneur nous aide. C'est pour ça que, pour que le peuple soit un, il faut que les prédicateurs soient aussi un. Amen. Même Évangile nous ramène à l'unité de la parole. Amen. Mais quand on est divisé, quand on a les différentes doctrines à gauche et à droite, comment voulez-vous que le peuple soit un? Et là, nous pouvons voir que Pierre et Jean, ils étaient vraiment dans l'unité, monsieur. Pierre et, et, et Paul, effectivement, aussi, les même gens aussi, dans l'unité. Quand la parole est. Même quand, quand, quand, quand Paul tient à pouvoir parler, Pierre dit Mais c'est extraordinaire, nous n'avons pas été ensemble avec lui. Vous connaissez cela, non la Nous n'avons pas été ensemble avec lui. Mais effectivement, c'est extraordinaire que c'est que lui prêche. Est-ce que nous aussi, nous avons été enseignés par le maître, ce que nous prêchons, sans avoir été ensemble Mais pourquoi Parce qu'ils avaient le même maître. Voilà pourquoi nous avons besoin de notre absolu. Toujours demeurant là, effectivement. Quand les gens vous combattent, effectivement, ils veulent vous ramener à des histoires, effectivement, posez-vous la question quel est l'esprit qui les anime, en fait Parce que si nous avons le même esprit, nous aurons le même maître. Amen. Et nous dirons toujours le maître a dit. Amen. Ah oui, monsieur, madame. Ce que toi et moi, nous voulons, c'est ce que le maître dit ce que moi je peux dire, qu'est-ce que le maître dit Parce que, comme nous le savons, l'homme est un micro, hein Et quand le maître parle, effectivement, on doit voir si c'est ce qu'il dit. Parce qu'il ne dira jamais quelque chose qui soit contraire à ce qu'il a dit. Donc il va nous conduire toujours là-dedans. Alors, nous continuons parce que nous allons revenir effectivement aussi dans le... Alors, il dit, il dit, « Or David, après avoir son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu donc la corruption. » Vous vous souvenez L'apôtre, j'aime beaucoup ces hommes parce que c'est merveilleux quand on les entend comme ça, pour nous montrer effectivement l'absolu que Dieu veut que nous puissions aussi voir. Si ils ont vu comme ça, pourquoi nous devons voir le contraire Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit Bon, allons nous continuer. Alors, sachez donc, homme frère.. Ah pardon, j'ai dit, ah oh oui, non, non, c'est oui. Voilà. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a réuni et était réuni à sa père et a vu donc la corruption. Mais, c'est lui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. » Verset 38 dit, « Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé. » Ça, c'est l'acquisition. C'est-à-dire qu'effectivement, que la grâce que moi j'ai maintenant, c'est que, oh, avant mes péchés étaient couverts. Vous vous souvenez, non Quand c'est couvert, c'est que c'est toujours là. Mais maintenant, mes péchés ont été ôter, donc quand c'est ôté, même si le diable vient te rappeler, professeur. et c'est aussi la situation difficile que traverse notre soeur, mais regardez très bien, le travail de Satan, c'est de toujours venir te rappeler tes péchés pour te maintenir dans la culpabilité en fait que tu sois esclave. Parce que quand tu te maintiens dans la culpabilité tout le temps, c'est qu'effectivement que tu n'as plus la foi dans ce que Dieu a fait. Ce que Satan cherche, mais oui mon frère, moi ici, je peux même gêner 160 jours sans manger ni boire effectivement. Ces 160 jours que je peux faire effectivement en gênant comme ça Ils ne pourront jamais me rendre pur, ni même me Je peux tout faire, cela ne changera jamais mon état à moi. Est-ce que vous comprenez que Tout ce que moi je peux faire en tant qu'homme, ne pourrait jamais faire en sorte que je m'éteigne en la présence de Dieu, que je sois meilleur. Parce que d'abord je suis né pécheur. Ma nature c'est d'être pécheur. Je suis conçu dans l'iniquité. Quelle meilleure chose que moi je peux faire sortir de moi-même parce que Satan va te dire, mais tu es capable, tu. En fait, c'est parce que tu es comme ça, tu devais être comme ça. Non, mon frère, je suis conçu dans l'iniquité. Menteur, voleur, tout ce qu'on peut imaginer. Même pas imaginer, mais tout ce qu'il y a. C'est vrai quand même, vous me regardez, vous est-ce est que vous, vous ne croyez pas Qui est qui est meilleur parmi nous ici Qui n'a jamais été voleur, menteur, nous tous, ou là tout ça, tout ce que nous.. Moi, je suis passé par là. Mais oui ah peut-être que vous, vous êtes né dans une autre constellation, j'en sais rien. Mais moi je suis né sur cette terre. Tout ce qu'un homme pécheur a eu à pouvoir faire, j'y suis passé par là. Je pouvais faire tous mes efforts pour ne pas le faire, je les ai faits. Alors, quelle est la sanctification que moi je peux avoir par moi-même? Parce que dans les bons, je fais ces efforts, je ne suis jamais arrivé. Donc, les diables veulent te faire comprendre qu'effectivement, que toi, toi, toi, tu as fait, tu as fait. Oui, j'ai fait. Toutes ces choses-là, je les ai faites. Mais il s'est passé quelque chose. Alléluia Quand je ne savais pas comment sortir de là, il y a un qui est mort pour moi, et il a payé ce que Dieu attend de moi. Ce n'est pas que je fasse quelque chose, que je reconnaisse. Que Seigneur, ce que j'ai fait... Oui, quelqu'un est venu, il a pris ma place. Maintenant, lui, le sacrifice a été agréé, le pardon m'est accordé. Ce que tu attends de moi, c'est que j'accepte le sacrifice pas autre chose. Si j'acceptais tous mes péchés, même si j'avais avorté 655 fois. Oui, madame, mademoiselle, messieurs. oui. Parce qu'on entend les gens qui disent, oui, eh, j'ai eu une vision du Seigneur, que quand j'étais là-bas, j'ai vu que tous les bébés qu'on a avortés, quand vous allez là-bas, va vous suivre. Non, messieurs. Alors, non, messieurs. Ah, j'ai avorté 650 fois, j'étais dans le monde. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mais maintenant, quand le quand Seigneur est venu, que moi, je réalisais mon état mauvais avec tout ce que je suis, avec ma nature de pécheur. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit, j'ai d'abord regardé, donc, donc, pour que moi j'ai les saluts, il est venu, il est mort pour moi. Je pleurais d'abord. Je réalisais ce qu'il a fait pour moi, et j'ai accepté ce qu'il a fait pour moi, parce que c'est gratuitement. Amen. Il ne m'a pas dit, arrange d'abord, et c'est ceci, non, non, non, non, non. Il m'a simplement dit, simplement, que si tu acceptes ce qui a été fait pour toi, non, Dieu est trop bon. C'est vrai, frère, il ne t'a rien exigé. Simplement. Et la Bible dit que, vous savez, c'est un don gratuit. Donc la vie est un don gratuit que Dieu t'a donné. Donc c'est gratuitement que Dieu te les donne. Donc il ne t'a pas obligé de dire, il faut d'abord faire ça, faire ceci. Non, il dit, tu le veux, tu le veux. Il est là, si tu si le veux, tu le prends. Tu ne payes rien du tout. Simplement dit, je l'accepte. Une fois que tu as accepté. Vous savez, tous les démons de l'enfer ne peuvent même plus avoir la puissance de pouvoir faire. Bien sûr, monsieur. Parce que ces sangs-là, ce n'était pas n'importe quel sang Mais c'était le sang de Dieu en fait Amen. Et une fois que ça a coulé pour toi Amen. Et que tu as été racheté Amen. Quel est quelqu'un d'autre Qui peut venir avec une valeur beaucoup plus grande Que cela Pour te racheter de ce sang Pour te ramener à ta condition première Il n'y a personne Amen. Parce que la Bible dit qu'effectivement qu Il s'agit d'une rédemption Éternelle Amen. Ça veut dire qu'un rachat Éternel donc, tu es racheté pour l'éternité. Quand je suis racheté pour l'éternité, mon frère, ma soeur, je peux marcher, je peux faillir. Mais ça ne veut pas dire que je suis perdu. Loin de là, messieurs. Non. Parce que le chemin de la pédiction pour moi, n'existe plus. Oui, monsieur. Le, le prix qui a été payé, je ne peux plus revenir dans l'esclavage. Aussi longtemps que j'ai la 5 ans, effectivement, je peux encore tomber. Mais je ne tombe pas comme j'étais dans le monde. Est-ce que vous ouvrez les yeux et vous suivez non. Donc, quand cela a été payé, et que toi, tu as reconnu ton état, tu as confessé, je vous le rappelle encore. Et je vais donner cet exemple, pour que les gens comprennent encore mieux. Vous connaissez Hitler Hitler L'Allemand c'est quoi ces 6 millions de juifs que cet homme a, a tué qu'il a brûlé les corps, qu'il a brûlé, il a fait les cheveux de femmes, des coussins, des oreillers, la peau, c'est des, des lampadaires tout ça. Vous connaissez toutes ces choses horribles avec tout son, son, son, son, son nazisme un peu apporté, effectivement. Vous le connaissez jusqu'à aujourd'hui. Si cet homme-là, Hitler, ouvrez bien vos oreilles, s'est mis debout il dit « Oh Seigneur Jésus ». J'étais quelqu'un qui était aveuglé J'ai tué 6 millions d'âmes J'étais vraiment possédé Je ne comprenais pas avec les nazisme Avec tout le monde. Maintenant que j'ai entendu ta parole Je te demande pardon Vraiment je t'implore la grâce Vous savez ce qui va se passer Tous sont péché Effacé Oui monsieur Les 6 millions de effacés Parce que les saints frères Qui se morts pour nos péchés frère. Il ne va pas dire, non, non, non, non, non, non, parce que le sang a été versé pour lui aussi. Amen. Si simplement il accepte, oui. le livre est blanc. Amen. Les problèmes, simplement, c'est ce que toi, tu puisses arriver. Vous savez, quand Pierre est venu chez Corneille, pour que vous puissiez voir votre état, comment il est, donc Pierre est arrivé chez Corneille. Corneille d'abord qu'il était son cœur touché, excité, parce que l'ange avait déjà dit à Corneille, des prières des hommes sur sont thé, Dieu s'en est souvenu, n'est-ce pas? Au revoir, envoie. Corneille cherchait un homme du nom de Pierre. Il est Simon le croyant. Déjà quand Dieu t'accorde la grâce de voir savoir que cet homme-là est un véritable serviteur de Dieu, que lui il travaille avec lui, c'est le respect. C'est déjà un privilège, une grâce dit Seigneur. Donc, sur la terre, toi tu... Parce que, regardez comment Dieu fait les choses. C'est parce que nous ne regardons pas bien les choses de Dieu. Il a son ordre qu'il a établi. Vous suivez tous L'ange est venu quand même. Bon, l'ange, il connaissait quand même la parole. Vous savez, non On a parlé des gens, tout ça, les critères qu'on a cités sur, la, sur la terre, un verset, Il connaissait bien. On va parler plus loin, ils connaissent la parole. Mais cet ange-là, vous pouvez quand même prêcher à ah, notre cher ami Corny. Il pouvait, non? Parce qu'il a quand même parlé à Corny, qui était prié, tout le monde surmonté Il pouvait continuer, non? Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi il s'est arrêté? L'ordre du Seigneur. Euh, oh, que Dieu nous aide. Ce n'était pas donné aux anges. Non, non, non, il a dit, allez et prêcher l'évangile partout dans le monde. À qui il disait, ces hommes-là, auxquels il a oint. bien sûr, Dieu ne peut pas changer. S'il t'a choisi, il t'a choisi, tu devras accomplir la tâche pour laquelle il t'appelait. Frère, alors qu'est-ce qui s'est passé Donc, Corneille a d'abord réalisé que Dieu du ciel a envoyé un ange. Et cet ange-là me recommande cet homme qui... Donc, cet homme-là, il doit être particulier. Amen. Et lui, l'homme particulier en question, il était sous le toit. Ah, vous savez rien non Que Dieu te bénisse. Et quand on le regardait, il dit, mais il est tenté de pavaner, il attend ses moules en bas. Oui, c'est vrai, il attendait la semoule. Or, cet homme-là, il faut, faut faire très attention. Parler du mal de lui, frère. Non, non, nous, nous ne nous rendons pas compte pourquoi on a beaucoup de problèmes et de malheurs. La langue. Vous parlez du mal d'un homme qui est loin de Dieu. Mais vous attirez la malédiction sur vous, sur votre postérité. Vous ne vous rendez pas compte, frère. Un homme sur qui Dieu a posé ses regards et qui t'a même dit que c'est son serviteur, dont tu sais quand même que c'est vrai, mais quelque part, au fond, tu lui manques du respect. Ça veut dire que tu as manqué du respect à Dieu. Ah, il était là on dit, attendait effectivement, oui, il attendait effectivement à manger. Il ne savait pas ce qui s'est passé là-bas, dans le cœur de. Parce que Corneille, son cœur tremblait comme ça, parce que quand on lui a cité même les noms, et il, et il tremblait, dit, mon Dieu, je vais, je vais voir cet homme-là. En fait, pour lui, c'était comme le Seigneur lui-même sur la terre. Parce que vous regardez comment Corneille a accueilli cet homme. qui veut Le pauvre, il était là. Et puis, il, il était sur le toit. Et puis, il voit on lui dit, effectivement, la nappe qui descend avec les, les, les animaux, tous les reptiles, effectivement, il dit, tu es manges. Je dis, ah, c'est bien, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant C'est une, une chose qui ne soit jamais rentrée chez moi. Et puis, il dit, il dit, oh, c'est que j'ai déclaré comme pur, même pas impur Vous connaissez, non Il ne savait même pas de quoi s'agissait. Comprenez Et puis, après, là, on voit il entend la voix qui dit, bon, ces hommes-là, il faut partir avec eux. Vous connaissez comme l'écriture. C'est comme ça que le bonhomme, il est descendu, il n'a même pas mangé ce qu'il devait manger, il est parti. Sur le chemin pour obéir à ce que le Seigneur a dit. Donc ces hommes-là, et puis voilà, et peut-être qu'il a mangé... Bon, et voilà, qu'ils arrivent effectivement chez, chez, chez Corneille. Quel respect que Corneille avait à l'endroit, de cet homme. Donc, donc lui-même, il était étonné de voir que Corneille, parce qu'en fait, il, il n'avait pas conscience de ce qui s'était passé là-bas. Et puis bon, Corneille qui s'est dit, non, non, non, ne t'as pas. Il avait le respect. La considération à l'endroit de cette personne-là, parce que Dieu est très haut a envoyé son ange pour pouvoir le pointer, effectivement, pour qu'il puisse arriver à pouvoir chercher, lui, et dit, si cet homme ici, Dieu a lésé sur lui comme ça, il est tellement si important. Non seulement ici, mais là-bas. Est-ce que vous le croyez Amen. Que Dieu te bénisse. Parce que quand on voit l'Apocalypse... Il, le Seigneur leur avait dit, non, vous serez assis sur le douze trône. Pour juger. Frère, vous connaissez la position des apôtres. Des hommes là qu'on voyait là, qu'on qu pouvait taper comme ça. Frère, dans les yeux, ils avaient une grande place. Les mépriser là. <rire> ouais, quel beau jour ça sera. C'est aussi la même chose que vous. Vous ne rien aux yeux des hommes. C'est pour ça, ne négligez jamais la parole de Dieu. S'ils sont devenus comme ça, et qu'ils sont assis à ce niveau-là, c'est à cause de ça. Ils sont restés accrochés à ça. Ils n'ont pas fait de compromis avec le monde. Là. Et si vous regardez très bien comment ils étaient, ils ont souffert, insultés, vous savez, non, maltraités. On les a flagellés. ils n'ont jamais fléchi, leur foi n'a jamais bougé. Parce que l'objectif de Satan, c'est toujours vous mettre dans les épreuves pour que vous puissiez dire, ça ne va pas toujours, il n'y a que des épreuves, comment ça se fait que c'est toujours comme ça Et, et c'est souvent ça que les gens disent, « Ah, mais quand j'étais dans les Mumpé, donc moumpées, tout allait bien, j'ai mangé mon hostie, j'ai rentré, je n'avais pas le problème. Mais depuis que j'ai écrit à votre parole, je n'ai que des problèmes, des épreuves. Il y a un problème quand même, je ne comprends pas. » Est-ce que vous comprenez c'est normal avec le monde, puis il travaille avec tous les autres. Mais vous, quand vous venez à Christ, eh c'est la guerre déclarée à l'enfer. Il a dit non, dans sa parole. Vous aimez bien Qu'est-ce qu'il nous a dit Quand il a dit à Pierre, il dit, il dit Mais Pierre a répondu, il dit Mais sur cette révélation, je ferai quoi Je bâtirai. Et qu'est-ce qu'il a ajouté Et les portes du séjour de mort. Ah, ça veut dire que tout l'enfer se dressera contre toi. Quand Dieu, notre Seigneur, t'a choisi, tu es précieux. Et ta place là-haut. Parce que toi, tu sais... Puisque eux, ils sont, Vous n'avez jamais lu les saints écritures. C'est pour ça que Satan nous combat. Vrai. Oui, c'est un, un bonheur, frère. Même si on nous insulte, nous acceptons. Amen. Pour quelle raison Parce que là-haut, nous ici, Amen. nous jugerons les anges. Amen. Voilà pourquoi ils sont déchaînés contre toi, pour que tu sortes, effectivement. Mais si tu connais ce que Dieu a déjà prévu pour toi, Amen. tu t'accrocherais. Nous jugerons les gens, nous serons assis sous le trône, bien sûr que oui. Amen. Vous ne le croyez pas Amen. Daniel, Apocalypse, il a vous déjà lu. Oui. C'est écrit. C'est pour ça, vous qui voulez mener une vie de chien, de cochon sur la terre, vous voulez toujours vous faire passer pour ceci, tous les démons marchent avec vous, il n'y a pas de problème. Mais vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Et puis, quand vous réfléchissez un tout petit peu, ça vous sert à quoi, ce monde Parce que de toute façon, il est pourri. Pardonnez-moi l'expression. Il va passer. Donc, vous voulez fricoter le monde, Il n'y a pas de problème. Parce que quand il s'agit de pouvoir arrêter dans la maison du Seigneur, c'est trop difficile pour vous. C'est là, oh, je n'ai pas le temps, je vais faire les monde. Il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez pas bien regardé, effectivement, les choses Comment toutes ces tribulations qui vont descendre ici. Mais où est-ce que vous allez être Il a lu un psaume tout à l'heure merveilleux. J'aime bien quand il dit un psaume. Vous l'avez entendu bien c'est lui qui demeure sous l'abri du très Qu'est-ce qu'il fait Réponse à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. Amen, amen, amen. Frère, c'est un bonheur que de connaître notre maître, frère. Je préférerais que les gens me détestent, me haïssent, me rejettent, mais que jamais je ne puisse abandonner. C'est Jésus de la Bible. C'est pour ça, peu importe même l'état dans lequel on peut se trouver d'une certaine manière ou d'une autre, parce que quand vous êtes choisi de Dieu, que vous aimez Dieu, ne vous attendez jamais à ce que les gens vous applaudissent. Ils vont vous haïr. Ils vont vous détester. Le Maître nous l'a déjà dit. Ils vous haïront. À cause de qui À cause de mon nom. C'est écrit dans Matthieu chapitre 24. Ils vous haïront à cause de mon nom. Parce que vous l'aimez, c'est non là. Mais quand tu fais des compromis. que oh. <rire> Dieu nous aide. Amen. Mon frère et ma soeur, ne remplacez jamais le Seigneur Jésus Christ. Pas qui que ce soit. Amen. Peu importe, n'importe quel homme que vous pouvez arriver à pouvoir aimer. Et ça, ça c'est aussi important. N'aimez jamais votre mari plus que Dieu. Est-ce Que vous avez bien entendu, Amen. on va dire ces gens-là. Ils sont Nous, nous connaissons notre Dieu, c'est pourquoi nous l'aimons plus que nos propres enfants. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Ah, oui, ah, oui, ah, oui, oui, oui. Mm -hmm. C'est ah, oh, vrai, mais bien sûr que oui. Dieu te bénisse, ma soeur. Te dire, mais ça semble bizarre, mais il a dit. C'est lui qui aime son mari, sa femme, ses enfants, c'est cela, plus que moi. Il est dit, il n'est pas digne de moi. Alors. Ça veut dire que nous chantons un cantique ici que j'aime bien. Si tu viens. Mais si toi, mon enfant, tu ne veux pas venir avec moi, je ne vais pas sombrer avec toi. Oh non j'ai goûté là-bas. Et toi, tu veux me faire sombrer. Ah non. Si tu viens. Mais si tu ne viens pas. Est-ce que vous comprenez la même chose avec votre mari Si tu viens. Mais si tu ne viens pas. La même chose avec votre femme. Oh oui, madame. Mais c'est vrai, frère. Il y a un cantique que nous chantons ici, non L'élu de mon âme. Amen. Vous le connaissez, non Vous le connaissez Comment nous le chantons Vous avez entendu Vous avez entendu C'est le qui <rire> Vous l'avez chanté Amen. Vous l'avez chanté C'est le plus beau D'entre 10 000 pour mon âme Il est le meilleur mon frère Frère je ne peux pas vendre mon Seigneur pour une femme Jamais Alléluia Oh Dieu du ciel Que son nom soit béni Mais c'est lui qui donnera une meilleure femme monsieur Mais c'est la vérité mon frère et monsieur Que Dieu nous aide et nous comprenons que quand on veut le meilleur, c'est lui le meilleur. Amen. Quand vous voulez que votre foyer soit bien, Amen. ne courez pas après autre chose. Amen. Courez d'abord après lui. On l'aurait la de Brest, C'est lui quand, quand les choses sont tordues. Quand ils sont tordues, on ne voit pas l'issue. Il vient. mon frère à moi ah, vous savez j'ai tellement envie de chanter quand j'entendais ma soeur et mon frère et ma soeur qui étaient ici devant chanter, j'ai dit alléluia Oh alléluia j'ai dit gloire à Dieu j'étais là assis, j'ai failli me mettre debout j'ai dit oh, oui que tu nous aide frère si vous saviez ce que Jésus-Christ a fait. Moi, j'étais un chien, frère. Ah ben, c'est non, que Dieu ait pitié de nous. Frères et sœurs, vous savez, c'est pas... Mais je, je sais d'où je viens, mon frère. Et chacun de nous, il, il doit savoir d'où d'où est-ce qu'il... Moi, j'ai été ramassé dans le saleté, frère. Que son nom soit béni nous <rire> devons réaliser la grâce que c'est Jésus je n'ai pas vu un prophète ou un apôtre ou qui que ce soit qui est venu me ramasser là où il était tout on était déjà occupé à ce qui devait être d'ailleurs quand on parle de ministère ces gens là effectivement si Dieu n'avait pas donné le ministère il ne ferait rien vous n'avez jamais pensé parce que d'abord regardez d'abord c'est toujours l'amour de Dieu et c'est lui qui appelle les hommes pour parler de lui pour toi. Et cet homme-là n'aime pas, souvent comme René Jonas, on l'a appelé Jonas Fouillé. Mais il a fait tout effectivement Dieu pour que Jonas arrive à pouvoir parler aux hommes. Ça veut dire qu'effectivement que ce n'est pas l'homme en soi, mais c'est toujours Dieu qui manifeste son amour à l'endroit. Donc il nous cherche de toutes les manières possibles en utilisant celui-ci, celui-là, effectivement, mais jamais cet homme-là ne peut faire du bien pour toi. Moi, je ne pouvais pas vous aimer. C'est comme ça qu'il a fait de moi. Il m'a ramassé, il m'a lavé, il a enlevé tout ce qui était de l'homme dedans, il a mis son amour pour que je puisse aimer son peuple, afin que lui puisse utiliser, aimer son peuple pour Ou travailler avec son peuple. Donc, ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez Ce n'est pas moi. Vous devez réaliser, frère et soeur, que... Et toi, mon frère tu peux critiquer, tu peux penser, tu n'as rien de bon en toi. Moi, je n'ai rien de bon en moi. Si je peux aimer quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'étais meilleur, il a fait quelque chose. Donc, nous voyons combien il est tellement si important. Parce qu'il voulait prendre soin de toi. Te chercher là où tu étais. Parce que si moi, il n'avait pas travaillé, tu n'aurais pas reçu la parole, qui peut te transformer. Parce que je serais toujours un obstacle. C'est pour ça qu'il fallait un marteau. C'est pour ça que chaque véritable serviteur de Dieu il faut que vous compreniez si c'est un homme que Dieu a choisi pour pouvoir l'utiliser et qu'il soit conducteur de troupeau, vous ne pourrez jamais arriver à la mesure de pouvoir être même au-dessus de cet homme. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez pour quelle raison? Parce que Dieu, avant de pouvoir faire de lui ce qu'il doit être maintenant, il doit l'avoir matraqué, travaillé, arraché. Quand Moïse conduisait qu le peuple, parmi le peuple, même Aaron, personne ne pouvait arriver au stade de Moïse. Dodo, il n'y en avait personne. Marie était sa soeur. Vous vous souvenez Aaron aussi son frère. Marie a dit, et Aaron a dit qu'effectivement, que tu n'es pas le seul saint ici. Nous aussi, nous sommes saints. J'ai dis ça à Moïse. Vous savez pour quelle raison? Parce que Moïse a été prendre une femme éthiopienne. Dans la Bible. Alors, il se sentait beaucoup plus sain en disant, effectivement, comment lui il peut ainsi, effectivement. Ce que Moïse faisait, c'était Dieu qu'il voulait. Maintenant, Dieu est venu pour leur voir, pour leur parler. Et Dieu a dit, s'il y a un prophète parmi vous, je ne parle pas les visions, par les songes. Mais moi, ici, des de bouche à oreille. Ça, je n'ai jamais fait ça avec vous. Mais lui, oui. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il est placé là et vous vous êtes là, effectivement. C'est comme ça que Marie, il allait pour vous connaissez ça? Donc, ne prétendez, ne pensez jamais que si Dieu a placé un homme que lui utilise, que vous. Vous pourrez arriver au stade de pouvoir dire « Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, parce qu'on connaît mieux les Écritures. » Peu importe ce que vous pouvez lire, jamais vous pouvez avoir plus de connaissances que lui. Voyez ou pas, ce n'est pas le problème, mais c'est la vérité. Amen. Parce que si vous connaissez plus que lui, Dieu n'a pas besoin de lui, il a besoin de vous pour conduire, pour être utilisé. Alors, si... Dieu doit vous prendre effectivement. Vous savez ce qui se passe avec Dieu aussi. Quand tu prends cet homme, il connaît qui tu es. L'homme en soi, il est orgueilleux. Tu l'es parce que quand tu es même assis, l'orgueil monte en toi, même étant ici là. Vous êtes assis là. Quand vous écoutez, il, dit, oui, il veut nous dire quoi. Tout ça, Dieu veut. Et Dieu sait ce que vous avez. Maintenant, il faut comprendre que c'est la nature de l'homme. Si Dieu veut utiliser un homme, il va tellement matraquer l'homme à tel point que même l'orgueil, même la pensée de pouvoir dire je suis tel, remarquez très bien ce qu'il a fait avec Moïse. Quel est cet homme que Dieu vient, il lui donne même le signe de montrer qu'effectivement qu'il a la puissance avec les bâtons en main. Et puis il laisse les bâtons devient serpent. Et puis il dit met ta main là, il dit avec ce signe là, va je serai avec toi qui n'irait pas. Il va, dire, mais, il va crier, mais la puissance, je l'ai, j'ai vu Dieu, il a fait ça. il va dire, Évidemment, parce qu'il a vu, il dira ce qu'il a parce qu'il a vu Dieu. Mais Moïse, Dieu lui prouve tous ces signes-là. Il parle même, effectivement, il entend, il a même le bouchon à dents. Dieu lui dit, mais non, va, je la vais te dire, pardon. <rire> pardon. J'ai dit, moi ici d'abord, hein, je ne sais pas parler. La Bible dit que Dieu, quand même, s'est mis en colère. Il y avait tous ces signes que j'étais donné là. Si c'était toi, frère. Si c'était toi. Vous voyez, Dieu ne peut pas t'utiliser comme cela, parce qu'il connaît qui tu es. Moïse, il a vraiment frappé, frappé. Même dit la puissance, il a dit. J'ai dit, dans ça, je ne veux pas dedans. Dieu a dit, voici l'homme que j'ai besoin. Ah, je sens, je sens, je sens. Alléluia. Dieu a donné une parole. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir dire ce que j'ai dit même à fille, Je dis, mais regardez, j'ai dit, oh, oui, votre... dit ça parmi la réunion. Oh mon Dieu d'amour, vous ne J'ai dit ça parmi la réunion de prédicateurs. J'ai dis, mais vous ne vous rendez pas compte, vous, quand vous, vous êtes prédicateur. C'est là qu'on voit si vraiment vous travaillez avec Dieu ou pas. Vous allez dans une église, on vous dit, bon, frère, venez dire un bonjour seulement saluer l'assemblée. Tu passes là Alléluia Jean 14 Et puis nous partons par Acte chapitre 18. Et puis on termine par Ephésiens. Et puis à la fin c'est Apocalypse. Gloire à Dieu. Je vous salue maintenant de la part de toute notre assemblée. Je dis, mes frère, ça montre que tu n'es pas un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu n'est pas Dieu. Quand tu es toujours, je vais prêcher. Je vais prêcher. Mais toi, je ne dis, Seigneur, pardonne-moi et de moi, je t'en supplie, parce que cette chose-là n'est pas de Dieu. Quand on est des dieux, quand on est appelé des dieux, jamais on a ce désir de pouvoir, toujours, parce que pour quelle raison, je vais vous dire la vérité, vous avez peur de Dieu. Parce que vous savez, vous, sincèrement, par rapport aux autres, que vous serez un jour jugé. Vous, vous êtes bien, parce que vous êtes assis, mais dis, mais toi, tu mets devant. Mais cette personne-là, s'il n'a jamais connu Dieu, il ne va pas avoir la crainte. Il va vouloir, quoi, Mais vous épater. Mais c'est que lui ne sait pas. Le jour-là, vous ne serez pas là. En fait, ils n'ont pas conscience, effectivement. Parce qu'ils vont dire, oh, il est un grand prédicateur. A... C'est comme ça que ces gens-là, quand ils passent, ils veulent que vous puissiez pas. Ils veulent vous épater pour dire, oh, oh, oh quel prédicateur, quel besoin. En fait, il, il n'a rien du tout de Dieu. Alors, Dieu doit travailler, Dieu doit retirer. Dieu... Il va permettre aussi, Dieu va faire ceci avec toi. Il va permettre que les gens, même que tu ne pouvais même pas arriver à pouvoir euh, imaginer un jour qu'ils vont t'insulter, il va permettre que ces gens-là t'insultent mais te traitent avec tout le nom possible. Et en plus même des gens qui étaient juste à côté de toi. Oui, parce que ce qui fait souvent plus mal, ce n'est pas celui qui est loin. C'est celui que tu aimais tant hein, que tu faisais confiance et Qui s'élève, qui parle d'ailleurs, j'étais toujours avec lui, voilà, donc s'élève effectivement, et t'insulte effectivement, et parle du mal de toi partout. Comment tu vas réagir Si tu es un homme avec la nature de l'homme, tu vas dire, puisqu'il a fait ça, moi aussi je vais montrer ce qu'il était, ce qu'il a fait quand j'étais avec lui, tout ça, tu sens, et quand tu fais ça, tu ne peux pas servir Dieu. Vous voyez, servir Dieu n'est pas une chose facile que vous pouvez penser que, oui, on peut faire effectivement. Non, messieurs, quand Dieu prend un instrument, il nettoie. il nettoie. Il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie, parce qu'il va avoir un canal par lequel il doit, maintenant, te parler, toi, pour que tu puisses arriver à pouvoir... Donc, nous lisons dans le livre de Jean que nous étions... Ah non, d'abord, nous étions dans acte 13... Ne vous fatiguez pas, acte 13, où nous étions en train de pouvoir lire, alors il dit, hum. et voilà, nous parlions comment l'ennemi cherchait à pouvoir maintenir les gens dans culpabilités. Vous vous souvenez, non Or David, après avoir, verset 36, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais c'est lui que Dieu a ressuscité, n'a pas vu donc la corruption. Verset 38, il dit. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé. Et maintenant, verset 1, avait dit, « Et quiconque croit... et cela là que je voudrais que l'attention soit attirée ?« Et quiconque croit est justifié par lui... » Vous comprenez ?« oui. Est justifié par lui... » Écoutez bien. Hein, « De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. oui Remarquez, remarquez la, la grandeur, la taille du pardon que nous avons obtenu. Non, je l'aime, c'est Jésus. Frère, moi, j'ai toujours ce tableau, que, que Dieu bénisse notre jeune sœur qui m'a fait ce tableau, effectivement, dont on m'a toujours traité de tous les noms. Ce tableau-là, frère, la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Frère, c'est là que je vois combien Dieu est tellement si bon. C'est écrit dans la loi. Et si on nous a dit, effectivement, je relis encore l'écriture qui nous dit, verset 39, et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi disait cette femme, une femme comme ça, surprise en flagrant délit d'adultère, Qu'est-ce qu'on fait? On prend des pierres. Et qu'est-ce qu'on fait? On la lapide. Ça veut dire qu'on la tue avec des pierres. Ça, c'était écrit. Et quand tu fais ça devant Dieu, tu n'as pas de problème. Prendre les pierres et jeter sous la personne et que la... et puis la Bible dit il fallait donc il fallait la rapider. donc il n'y avait pas de vie. Non, on lapide et puis elle meurt. Ces jours-là, on a surpris une femme là-bas. oui, elle était coupable. Et ceux qui l'ont surpris, ils connaissaient bien la loi de Moïse. Ils ont pris ces pierres et tout ça. Et comme j'ai toujours eu à pouvoir à dire, j'ai dit, mais non, Dieu est trop bon. Si nous pouvions simplement connaître ce Jésus. Et même si on est malade, même si on est comment les Seigneur, frère, est ça, aimez le problème, Seigneur, frères et sœurs, aimez-le. Aimez-le, frère. Il n'y a aucune chose qui peut être trop de c'est Jésus. J'ai dit, il, non, il est trop bon, mon frère. C'est Jésus, quand il vous aime, il vient même vous chercher dans une condition telle que l'homme, notre petit il dit, mais ça, ça n'a pas de valeur. Mais lui, il vient jusqu'à... Quand il s'était né là, où il était là, il savait très bien où cette femme se trouvée. Amen. Mais oui, frère, sa présence à cet endroit, il pouvait bouger un parti, ça n'allait Non, Il est resté là, parce qu'il connaissait ce qui s'est passé là-bas, et qu'il connaissait cette femme-là, mon frère. Mais oui, il n'y a rien de hasard. Il a toujours dit, je fais ce que le père me montre de faire. Donc, il n'a pas bougé. Là-bas où ils étaient, ils avaient la loi avec eux. Ils avaient le droit avec eux. Ils avaient des pierres avec eux. Ils pouvaient la lapider là-bas. Et c'est lui qui était là. C'était la solution au problème des hommes. Euh, oui. Ils avaient des pierres comme ça. Et ils voulaient frapper la femme. Il y a quelque chose qui les empêche. Vous savez, Dieu a une façon de faire les choses d'une manière particulière. Mais c'est lui-même qui avait donné la loi à Moïse. Moïse ne l'avait pas fabriqué. C'était Dieu qui avait dit à Moïse cela. Et on l'avait déjà appliqué cela. Mais maintenant c'était évident. Mais maintenant ils avaient les pieds. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, qu'au moment où c'est Jésus entré en scène, toute la situation changeait. Dans les cieux Amen. et sur la terre. Amen. Vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs, Jean baptisé, poum, poum, poum, poum, poum, les gens sortaient. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, il voient un homme Amen. qui s'avance naturellement comme tout autre homme. Alléluia. <rire> oh, que ton nom soit béni. Amen. Les gens voient Jean qui lui, tout d'un coup, comme ça, il est comme figé. Et puis on voit Jean qui commence à trembler. Mais Qu'est-ce qui se passe au milieu de nous ici Il était toujours... Il dit bon, répandez-vous. Mais là, tout d'un coup, il est figé. Pourquoi est-il figé Alléluia Oh, Jésus qui se me voit. Toute sa naissance, toute sa vie était concernée à cet homme-là. S'il était là, Jean, c'était pour cet homme-là. Quand il entre en scène... Les choses changent avec Jean. Alléluia. Jean dit, il faut que je Oh, Mon frère et ma soeur. Que lui puisse croître davantage. Réveillons-nous mon frère. Oh, le temps file vite. Réveillons-nous mon frère et ma soeur. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun esprit, mon frère, qui peut arriver à pouvoir me maintenir dans l'esclavage aussi longtemps que le Seigneur a déjà payé le prix. C'est pourquoi il nous a donné l'autorité de chasser les démons. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, mon frère et ma soeur. C'est à nous de pouvoir réaliser la grâce. Quand le Seigneur, quand vous avez confessé le péché, Dieu, notre Seigneur, dans les cieux, Amen. il vous a vraiment pardonné. Amen. Et dans la Nouvelle Alliance, comme nous savons aussi, dans les scènes ce c'est pas comme dans l'Ancienne Alliance. Amen. Là, tes péchés à toi étaient couverts. Amen. Même si tu avais reçu, pardon, mais tes péchés étaient couverts. Amen. Mais ici, quand Dieu pardonne, vous entendez Amen. Il ne se souvient même plus ce que toi, tu as eu comme péché. Parce que le sang de Christ ne couvre pas, mais il ôte les péchés. Si ton péché est ôté, où va-t-on encore le trouver? Mais il y a un accusateur de nos frères. C'est un travail qu'il a, c'est un démon. Il va toujours venir toi pour pouvoir te rappeler ton péché c'est pour ça que Dieu te parle dans les Saintes Écritures pour que tu sois armé parce que ta foi à toi, et non pas dans ce que toi tu penses, mais ta foi toujours est dans ce que Dieu t'a dit. Toujours confiance dans ce que Dieu dit. Puisqu'il l'a dit, répentez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous le non? Amen. Et pourquoi donc? Le pardon de vos péchés, non Il dit effectivement que tous vos péchés sont pardonnés. Maintenant, vous appartenez à Christ. Que ce soit ce qui s'était passé dans les temps passés, même si vous l'avez fait, puisque tous nous l'avons fait, même si on veut te rappelé, cela n'a plus d'effet aux yeux du Seigneur. Ah oui. Si tu avais connu cette sœur-là qui était prostituée à la gare du Nord, vous m'entendez Elle était prostituée à la gare du Nord. Et maintenant, elle est devenue une sœur en Christ. N'est plus jamais l'image de la Garde du Nord. Elle est une fille d'Abraham qui peut s'asseoir ici et qui peut se marier aussi proprement comme une fille de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a rappelé ici, je pense, dans cet endroit, en rapport avec les livres. Donc je sais que beaucoup ne croient pas toujours, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez marcher avec, votre esclave, avec vos péchés, vous les entraînez, parce que c'est votre droit c'est votre droit. Si vous trouvez que Dieu n'est pas... Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous traîner avec tout ça toute votre vie. Parce que vous vivez comme ça, vous attendez que le monsieur vienne se présenter à vous parce que vous avez des choses à lui confesser. Alors, ça veut dire que... Oui, Vous marchez avec tous ces péchés et vous les gardez. Donc, Dieu qui vous a dit qu'il vous a pardonné, il n'a pas dit la vérité. Mais toi, tu dois garder ton livre jusqu'au jour où Jean Gabin va venir. Et puis, Jean Gabin va dire... Ah, Voici mon libérateur, chez qui je vais déposer tous mes fardeaux et tous mes péchés. Comme ça, quand je le confesse tout, il va me pardonner, comme il dit, absolument. Vous comprenez, non C'est ça le problème. Alors, ça, c'est aussi l'esclavage de Satan. Oui, mon frère, ma si Dieu m'a lavé et m'a pardonné, qu'est-ce que moi je vais dire à Jean Gabin Vous direz, frère, il fait ça, il exagère. Mais je vous pose simplement la question. Alors, qu'est-ce que tu vas, si. Alors c'est que tu n'as jamais été pardonné. Donc, tu attends jusqu'à ce que jean Gabriel vienne dans ta vie pour aller confesser et que c'est lui qui peut te pardonner les péchés. Donc, toute cette vie que tu as passée avec les Seigneurs, c'était un semblant. Donc, si tu mourrais, tu ne verrais pas la face de Dieu parce que tu as ah, avec toi un livre que tu traînes. Puisqu'il n'y a personne qui est venu pour pouvoir, il va pouvoir t'effacer les livres. Tu vas mourir comme ça, tu ne verras jamais les Seigneurs. Tu vas mourir avec tes péchés. Vous comprenez ce que je veux dire C'est ça le problème. Quand c'est passé que Dieu a pardonné C'est passé. Vous n'avez plus un livre à pouvoir vous entraîner avec. Donc, si Dieu t'a pardonné, que Jean Gabin vienne, gloire à Dieu. Que Jean Gabin ne vienne pas, gloire à Dieu. Parce que mon chemin est ouvert vers le ciel. Peut-être que Jean Gabin, s'il vient avec des mauvaises intentions, il peut encore m'ajouter encore plus. Donc, il vaut mieux que je parte sans Jean Gabin. Non, je, vous comprenez ce que je veux dire C'est entre parenthèses, hein ah, donc, parce qu'on ne sait jamais Jean-Gamin peut venir avec et toi tu, tu dis il va me libérer il t'amène encore un autre tu ne sais plus comment s'en sortir alors quand tu étais seul tu partais bien sur le chemin avec le Seigneur Jean-Gamin devient frein. bon, que Dieu soit béni nous retournons dans, dans Jean 4 et puis nous allons prier ensemble Jean 4 il dit ceci c'est ce que nous avons eu tout à l'heure avec, avec la femme samaritaine Jean 4 il dit il nous dit ceci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 pourquoi Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous réalisons qu'effectivement, que c'est cela ce que Dieu attend vraiment de nous et que ce que, si nous avons donc et nous sommes donc en esprit, que nous avons aussi la vérité qui est la parole de Dieu, nous savons où nous sommes et nous avons donc du respect. Et la crainte effectivement à l'endroit de ses dieux et nous le servons conformément à sa pleine volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. les nous nous allons donc prier.